Non. Tu m'as pas vu Ok, bah on est de <rire> l'autre côté, tu sais quoi On va d'où le job. Okay, très bien. Sacré froid je serais jamais C'est souvent une question de sang-froid, hein. même pour avoir joué avec Bruce, euh, la, les, euh, la game des placards, avec la compétence de front, le sang-froid, il est pas beaucoup. Hein. que si tu sors du placard en faisant deux fronts, alors que tu t'es pas vraiment sûr qu'ils viennent ouvrir le placard ou que tu passes devant, tu peux juste te foirer en fait, et t'exposer et te prendre un coup de coude dans la nuque. Ou un coup de bat. Ou un coup de batman. Et il revient hein oh, Il va le faire tomber à côté. bien ça. Hein oh, ouais. Un moteur c'est bien. Ah oh, il a chu Oh bah forcément hein. Sans rien, je sens rien il reste là tu vois aller l'opposé, puis voilà. Hein. NON! Ok, alors 1, 2, 3, ok. Enfin, un moteur au milieu. Hein. Ok. Est-ce un moteur là? Non. faire enfin, un moteur au milieu là. Ils sont les moteurs au milieu là? Quand c'est fait qu'il qui a pas là? De... Alors j'ai juste pas vu quoi. C'est pas hein. possible. J'espère qu'ils vont le finir mon, mon moteur hein. J'espère y ir. Très bien. Il y a moins qu'il tunnel. Non, il a pas l'air de tunnel. Oh la tristesse. Pourquoi il vient toujours là où je fais mon taf, moi il ouais, fait ça. Il va accrocher là-bas, il va pas venir vers moi. Il va l'accrocher là-bas, il va pas venir vers moi. Voilà, ils vont finir. Yes Eh bien ça, c'est grâce à moi J'arrive. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça Mais quel relou, là-haut Voilà, viens. Le mec, il est sérieux, là Vous avez vu il veut pas être soigné, il veut pas être soigné, je vous le dise. Hein. D'un roman, euh, le mec il est juste relou. Quoi. Il aurait pu être soigné euh, tranquille avec euh, je sais euh... J'espère que ça l'aide. Déjà ça. Hein. Mais pour l'instant la répartition euh, de l'emmerdement maximum est plutôt équilibrée. Même s'il faut reconnaître que tap. Il est allé, je ne sais pas pourquoi, là-bas. Et en vérité, la Claudette, au moment où elle tombe, elle va tomber là-bas. Euh, on a deux moteurs, quand même, qui sont faits de... Il faudrait qu'on commence à en faire ici. Hein. Parce que sinon, on va se coincer, ici. Dans des noms peu communs, je pense que ce sont des chats qui ont écrit leur pseudo. Je vois pas d'autres explications. Bon hein, quoi hein. bah, Ok, elle est tombée. On notre moteur en face là. Ah bien ça Et tu t'es pas saigné, je crois que ta résistance, on un truc comme ça. Hein. Bah, là, on a un moteur de chaque côté. On a un moteur de chaque côté. Hein. Voilà, bah de rien, tu pas. On va faire le truc ici. Merci Enquérant. merci beaucoup. Très très grand moins ta pour le sub offert. Le sub offert à toi-même d'ailleurs. Bientôt un an, punaise. J'ai pas vu le temps passer, malheureusement. pas tout le temps l'occasion de te suivre les lives en ce moment. mais toujours un plaisir de te suivre. Au fait, des nouvelles de Métro 2034. Oui. Euh, plus que... 13 ans. Si je m'abuse. Merci beaucoup, on Merci infiniment. Pour les 11 mois, c'est énorme. Énorme, Merci beaucoup. 33. Ah 3, Plus que 13 ans et 3000 km. Très bien. Waze, moi aussi, normalement, on finit toute la partie de l'ordre de mettre 2033 avec euh, toutes les sections euh, liées aux menaces, au quotidien. Euh, tous les aspects qui sont le socle de l'univers et de la gamme et euh, là j'attaque la partie euh, résolument narrative les conseils euh, de MJ oh là là, oh. et aussi la partie scénario en fait et il sent pas les steaks avec une pelle à couper le beurre, mon gars Très bien. <rire> bah ouais. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas.. Ouais, là. Qu'est-ce qui se passe là Ok. Ah bah ouais, elle va. Elle va pas atteindre le crochet, hein. Franchement. Oh <rire> Allez On sort de là J'ai eu le temps de me soigner avec le totem et une trousse de soins Alors ça, c'est des beaux gosses. Parce que les portes sont là, en plus, tu vois. Non Non. <rire> non, ça ah ça. Ah, chais ça. Bah là en fait on a toutes les possibilités là. Hein Salut, ça va ouais bah, Viens, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Ouais, viens, viens me chercher, vas-y. Ça. Viens, ouais. ouais. Yes, bien joué. Ben, viens, viens, viens. Ouais. Non Quand je disais viens, je rigolais. Ouais, ça. <rire> allez, allez, allez, allez. Beau ça! C'est beau ce qui vient de se passer. <rire> ouais, un petit hôtel là dans mon gars. Enfin, non, pas dans mon gars. Mettez pas tes totems dans des gens. Faisais pas ça. Hein. J'ai un petit item pour me soigner. Ah, il va se prendre un scud, non Ici, je sais pas si j'ai je... okay. Oui, ok. Ok. Ah Voilà. Ça c'est ce qu'il me faut. Franchement, le sauvetage, mon gars. Ah, tout le monde est en train de le sauver, tout le monde est en train de sauver la Claudette, là. Oh, la partie est cool. Par exemple, je sais pas où il est. Je sais pas cri, qui crie, qui crie où. ça crie par là, mais. Ah Oh le pauvre J'espère qu'il va pas dans la cave, hein. Oh non, la cave est là, mon gars Mais qu'est-ce que tu veux faire Sandai, qu'est-ce que tu veux faire là, hein Ah, va pas dans le câble. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Oh, no sans deck. Je m'éloigne, je m'en vais, hein. vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Au secours, je suis un danger. Tiens. Soigne-moi Ponce-moi, tape. Oh mais mais mec t'es sérieux <rire> sérieux mais qu'est-ce que tu fais mais quel relou mais <rire> ah mais le relou quoi allez on le sauve on le sauve allez Showmax Max Non, oh, Je m'approche du crochet. Et ils vont me sauver, je sais, je suis en paix rien. Je suis en paix chihuahua. Oh, par contre, la palette là, mon gars, elle euh... test bien nécessaire. Cette palette gratos, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, bah non. Non. non ok. Là, en vrai, ils peuvent, hein. Non, là. <rire> les gars, vous étiez trois en très bon état. Vous êtes trois en très bon état. Je comprends pas. Là, je comprends pas le, <rire> le délire. Je m'en alle, hein. Je m'en alle direct, hein. Allez, pense moi. Oh, on est sorti de la zone. là. Voilà. Allez Allez Allez, qui Où Qui Où Allez, sauvetage des familles Yes Yes Oui, oui, oui Oui non, <rire> non Non Non Tu ne la toucheras pas Nine <rire> Au secours Sauvons-nous <rire> Sauvons-les Sauvons-la Sauvons Faut aller là-bas Bon, pas... Alors. Il y en a un qui fait <rire> du... saboting. Oh non, mais quoi, c'est le revêt direct Mais c'est le totem qui a, qui a carré, hein. En vrai, c'est le totem qui carré, hein. C'est quoi C'est quoi Je te sens, je te sens. Je te ponce. Allez, vas-y, vas-y, Non Mais arrête euh, Fais pas ça Oh C'est qui le sauve-terre C'est moi j'ai fait ce que j'ai pu, je fais tellement, on fait tous tellement ce qu'on peut, comme on peut, de la manière... Non mais c'est du teamwork là, mon gars. Il donne le maximum, et c'est le totem, et le totem qui carry tout le truc, hein. Oh, attends, on est sorti. Attends, mais quoi Non, si, oui, non, ok. Ah, on est en dehors de la zone, hein. totalement de la zone. Hein. Allez, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense Allez Mon gars, la vitesse Reste pas là hein. Sérieux, reste pas là Aïe Non, il a cassé mon totem Non, il m'a cassé mon totem mon ça, tout le plan est foiré! On est en face, là! Hein. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah oui! Le bluff! Le bluff! Pour se prendre le coup, mon gars! Oui! Allez